Donc comment trouver la motivation quand les jambes sont lourdes C'est ce que nous allons voir aujourd'hui grâce à un cours de trail que j'ai accompagné récemment qui préparait la diagonale des fous. Et lorsqu'il euh, bah, lorsqu me disait, mais Pierre, là, j'ai les jambes qui sont lourdes, comment est-ce que je fais pour garder la motivation et En effet, des fois, on peut voir les jambes qui deviennent lourdes et bah, ça commence à être dur, ça commence à pousser. Euh, je sens, là, en en parlant, je sens l'acide lactique euh, quand je faisais du, du sport à haut niveau qui est dans les jambes. On se demande comment euh, les bouger et se dire, mais là, ça va lâcher d'un moment à un autre, comment est-ce que je fais pour continuer Et parfois, surtout sur la longue distance, eh bien, on peut se demander, mais ok, là j'ai juste envie d'arrêter. Donc, comment est-ce qu'on fait pour continuer C'est vraiment important que de 1 comprendre que nos perceptions, donc nos perceptions de voir les jambes lourdes, vont entraîner nos décisions et vont entraîner nos actions. Donc, si je perçois que mes jambes sont lourdes et ça c'est mal, et eh bien du coup, eh bien, et bien et, et que je vois que c'est mal, et eh bien du coup, je vais plus avoir tendance à dire, bah, tu quoi, euh, j'arrête ou je ralentis, et euh, c'est comme ça. Euh, bah c'est comme ça et puis on verra ce que ça donne alors que si on arrive à changer nos perceptions parfois j'ai un D, un d j'aime bien le D parce qu'il a plusieurs points de vue le 1 avec le 6, le 5 avec le 2 le 4 avec le 3, donc tous les opposés font, sont 7 on peut le tourner dans tous les sens le D les opposés font tout le temps 7 et donc on a des points de vue qui sont différents à chaque fois et donc le but c'est d'arriver à changer nos perceptions par rapport à ces jambes qui sont lourdes alors pour ça, nous, qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, tout simplement, méthode dépolarisation, c'est-à-dire on allait voir, ok, quels sont tous les bénéfices pour toi d'avoir les jambes lourdes en compétition ou en entraînement. Et du coup, ce qu'on a pu remarquer, c'est quoi À un moment donné, il fait pas, bah, ça accélère ma, dépa, ma, ma détermination, en fait. Et que euh, des fois, le fait d'avoir les, les jambes légers, eh bien, il pouvait être moins déterminé qu'avec les jambes lourdes, où là, il était, ça l'amenait à se dépasser. Et du coup en voyant que à chaque fois que j'ai les jambes qui sont lourdes eh bien c'est top je peux sourire donc rien que dans sa tête rien que quand on sourit eh bien forcément le cerveau il va plus dégager de la dopamine eh bien rien que de sourire par rapport à ça mine de rien ça enlève du poids et ensuite de constater que eh mais c'est top en fait quand les jambes sont lourdes à long terme ça m'amène à être encore meilleur à, dé à développer encore plus ma détermination et de battre mes records personnels et donc quand on associe le sourire, genre j'ai les jambes lourdes avec le ah c'est top que ça m'arrive et là on le sent directement on se sent plus léger, et ensuite de voir tous les bénéfices pour nous et que ça renforce la détermination bah juste en faisant ça, fou, ça switcher switché. Et juste en switchant, bah, derrière c'est plus simple de quand les jambes sont lourdes, déjà de plus les voir comme lourdes, mais juste les voir comme un exercice, un vaccin quelque chose en plus qui nous permet juste d'être meilleur et que les jambes lourdes ne sont pas un ennemi mais un ami alors bien entendu quand on va à garder les perceptions lourdes pendant un moment euh, bah forcément au bout d'un moment ça, on n'est pas non plus des surhumains on est des humains on est limité en termes d'énergie donc euh, donc voilà c'est pas non plus euh, comment dire irréel et ça sert à rien de fantasmer des trucs de dingue en revanche sur du court terme ça peut vraiment permettre de, euh, de se libérer Là, je pense à une autre sportive euh, dans un sport mécanique qui était arrivée euh, euh, sur une compétition internationale avec... Euh, bah, elle était malade, elle était malade depuis quelques semaines, du coup elle pouvait pas s'entraîner. Euh, et du coup là, c'était même plus les jambes qui étaient lourdes, c'était tout qui était lourd. Et juste quand on a vu euh, simplement bénéfice, bénéfice, bénéfice que tu es ça, elle bah, m'a dit, bah, tu sais quoi Pierre, ça va me permettre de mettre en place tout ce qu'on a vu ensemble depuis ces derniers mois et du coup de pouvoir bah, tout donner en compétition et en fait en faisant ça alors en certains euh, la compétition elle était tombée mais derrière elle avait fait première donc elle a vu ça vraiment comme un, comme un entraînement à devenir encore meilleur donc voilà donc ces conseils sont bien sûr euh, sur du euh, plus sur du court terme et je pense euh, pas sur du long terme parce que c'est important d'écouter son corps en revanche d'avoir des petites astuces comme ça bénéfice bénéfice c'est de pouvoir sourire quand il nous arrive quelque chose a priori mal ça permet de passer le cap et de pouvoir aller progresser un millimètre plus loin et de devenir encore plus excellent d'un millimètre. Et l'important n'est pas ce qu'on fait, mais qui on devient, et de devenir simplement un sportif, un être humain de plus en plus performant dans ce qui est réellement important pour nous. Et voici pour aujourd'hui, si vous avez aimé, et eh bien pensez à mettre le pouce, qui fait toujours plaisir, pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin, bah...